Comment avoir une belle voix chantée, une astuce que je vais te donner aujourd'hui. Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal. Tu sais que j'aime te partager un max de conseils sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'y abonner et en activant la petite cloche, tu recevras les notifications à chaque fois que je fais un live notamment, ce qui nous donnera l'occasion d'échanger. Alors, euh, on me pose souvent la question, Antoine, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une belle voix quand je chante et j'ai envie de te donner vraiment une des règles de base mais je, et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi personne euh, n'en parle. Et c'est pourtant fondamental, c'est déjà de t'occuper de ta voix parlée. Pourquoi Parce que l'organe, c'est le même. d'accord euh, La voix, c'est la même, c'est le même corps, ce sont les mêmes muscles, c'est la même personne. Et si ta voix euh, parlée n'est pas fiable, euh, ben, ça sera compliqué d'avoir une belle voix chantée. Je te donne un exemple. Euh, il y a des personnes comme ça qui utilisent leur voix euh, dans leur travail énormément. Alors ça va être euh, des avocats, des conférenciers, euh, ça sont des personnes qui font des présentations, tu vois. Mais il y a aussi des personnes qui sont euh, téléphonistes. Par exemple, j'accompagne une chanteuse, euh, elle est téléphoniste, donc ça veut dire qu'en fait toute la journée, elle va parler au téléphone 7 à 8 heures par jour. C'est son métier de parler avec les gens. Donc euh, quand tu utilises ta voix comme ça toute la journée, évidemment... Euh, tu vas être un petit peu fatigué. et Du coup, le soir, si tu rentres et que tu as une grosse répétition, bah, ça va faire une grosse charge de travail pour ta voix, tu’ euh, aura déjà travaillé 8 heures dans la journée et en plus, tu vas chanter par-dessus. Donc par exemple, si tu as une journée où tu as beaucoup parlé spécialement, euh, à ce moment-là, ne place peut-être pas une répétition ce jour-là. Place ta répétition peut-être un week-end où euh, ta voix sera un petit peu plus reposée. Maintenant, le truc, c'est que si tu fatigues ta voix quand tu travailles parce que tu ne t'en sers pas encore de manière optimale, tu vois, si tu, tu l'uses entre guillemets, euh, et ben quand tu vas chanter, il n'y a pas de raison que ta voix soit meilleure parce que tu auras euh, usé euh, ta voix, fatigué ta voix dans la journée et quand tu vas chanter, ben, à ma foi, ce sera toujours avec une voix fatiguée. Alors, ok, il y aura des notes, ok, tu vas chercher à faire des choses plus jolies. N'empêche que voilà, euh, ta voix sera quand même fatiguée de la journée. Donc C'est pour ça que je te dis que ce qui est vraiment important, c'est euh, déjà de mettre de l'attention sur ta voix parlée. Si tu as une voix par exemple qui grésille, tu vois, une voix où tu vois, je parlais comme ça avec une voix qui grésille un petit peu, il euh, bah, y, a, y, a, y a de bonnes chances que quand je chante, j'ai aussi ce grésillement dans la voix parce que là, ça, va, ça vient vraiment de l'usage que je fais de mes cordes vocales. Donc, c'est important de, de, de mettre ça en place. C'est important de mettre des bonnes petites… Euh, je dirais des bonnes petites routines en place, des petits échauffements, euh, comment prendre soin de, de ta voix, tu vois une sorte d'hygiène vocale. Et moi, ce que je te propose, c'est d'accéder à une conférence dans laquelle je t'explique justement les bases, comment mettre en place les bases pour bien gérer ta voix. Et donc, ça, ça va marcher bah, déjà pour euh, bien parler et, et te fatiguer euh, le, le moins possible quand tu utilises ta voix pour travailler. Et comme ça, tu auras un outil efficace frais et dispo pour ensuite bien chanter le soir si tu vas à la chorale ou si tu as un groupe. Alors, je te propose d'accéder à cette conférence en cliquant dans le lien juste en dessous. Tu laisses simplement ton prénom et ton adresse mail et comme ça je t'envoie ça tout de suite. Tu vas recevoir ton lien d'accès immédiatement pour pouvoir visionner cette conférence. Je t'invite aussi à partager cette vidéo auprès de tes amis s'ils si ont envie de, de bien chanter et qu'ils ne savent pas par où commencer, bah peut-être que de s'occuper de leur voix parler, ça serait vraiment une bonne chose, donc tu leur rendras un grand service. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao